Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. Les premiers films, c'est quelque chose qui me passionne, les premiers films. Les premiers films, c'est une promesse. Je sais que vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, mais je trouve l'idée passionnante de voir un auteur tout juste débuter, proposer quelque chose au spectateur et nous dire, regardez, ça c'est ce que j'ai envie de faire du cinéma. J'adore l'idée. Et par contre quelque chose qui est indéniable par rapport à ça, je pense que vous vous en doutez, un premier film est toujours imparfait. C'est rare de voir un auteur, dès son premier long-métrage, totalement réussir tout ce qu'il entreprend. Alors parfois, je pense qu'avec le temps, lorsqu'on voit les premiers films de grands auteurs, on se dit tout de suite, c'est un grand auteur, je vois le potentiel, j'adore le film, c'est un chef dœuvre Ça arrive des fois. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde « Who is knocking at that door » de Martin Scorsese qui est donc son tout premier vrai long-métrage, je pense que la plupart vont dire « Ah, oh, c'est un chef-d'œuvre » alors que peut-être il y a des maladresses, mais on ne les voit pas parce que nous ne sommes pas objectifs par rapport à un cinéaste. J'ai toujours en tête « Hard Hate » de Paul Thomas Anderson, qui pour moi est vraiment bon, mais où on voit aussi quelques maladresses. Mais c'est ça aussi parfois qui fait la puissance des premiers long-métrages. Tout le monde adore « Reservoir Dogs » par exemple. Il y a des petites maladresses pour autant. On les voit, la courtesse du récit, certains raccords qui sont parfois un petit peu approximatifs, une certaine rythmique qui est tellement frénétique qu'on a l'impression que le temps passe trop vite et que c'est presque frustrant. C'est l'adage des premiers films. Le seul, vrai, le seul cinéaste qui, pour moi, a réussi à faire un premier film vraiment parfait sur tous les points, quasiment, euh, bah c'est celui qui, malheureusement, en souffre depuis et qui va sortir un nouveau film cet été, c'est Neil Blancamp. Son District 9 est un bijou de maîtrise. Et même encore aujourd'hui, c'est un film que certains ont envie d'enseigner en école de cinéma, et je ne peux pas leur en vouloir. La maîtrise de cet auteur, je veux dire, c'est un premier long-métrage, on a l'impression que c'est fait par un mec qui maîtrise, mais alors, 40 ans de cinéma de SF, qui a tout compris à la géopolitique de l'Afrique du Sud, et qui a envie de nous proposer un long-métrage qui soit à la fois un divertissement, et en même temps une réflexion sociologique. Ça m'éclate. Ça m'éclate, Neil Blomkamp, mais depuis il en souffre, hein. Regardez sa carrière aujourd'hui, hein. Neil Blomcombe c'est très compliqué. Hein. Entre dernièrement un film d'horreur un peu chelou et là maintenant il passe à Grande Turismo. Et entre temps il a voulu tenter beaucoup de courts métrages et de propositions différentes avec euh, son studio Hawks. Enfin, c'est un peu triste des fois. Mais en tout cas, revenons au sujet. Un premier film est toujours imparfait. Mais c'est ce qui fait sa grandeur et sa puissance. C'est ce qui fait que parfois, vous m'entendez des fois sur la chaîne, être assez indulgent sur des premiers longs-métrages. Et dire, c'est un premier film, ayons du recul, il y a des maladresses, mais c'est normal qu'il y ait des maladresses. Et je trouve que c'est le cas. C'est normal qu'il y ait des maladresses sur un premier film. Parce qu'un premier film ne sera jamais parfait. Un premier film va toujours démontrer qu'un auteur a une envie, a une passion, a quelque chose qu'il travaille, mais qu'il ne peut pas totalement maîtriser. Parce que qu'il n'a pas encore la carrière derrière lui. Il n'a pas encore tous les outils pour réussir à totalement emmener son long métrage dans la meilleure direction possible. Et Dieu sait qu'il y a de nombreux cinéastes qui attendent leur cinquième, dixième, quinzième, vingtième film avant de réussir à toucher du bout du doigt une forme de perfection. Bon, Il y a d'autres auteurs qui n'y arrivent jamais. Je pense que Uwe Ball n'arrivera jamais à atteindre la perfection parce qu'il est persuadé que tous ses films sont de la perfection. Et ça, c'est un autre problème. Si un cinéaste est persuadé qu'avec son premier film, il a atteint le sommet, il ne pourra jamais aller plus loin. Et par exemple, je pense, pour Neil Blomkamp, pour revenir à son exemple, c'est ce qui fait que malheureusement, il est aujourd'hui coincé. On lui a tellement rabâché que District 9 est un chef dœuvre que dans sa tête, je pense qu'il se dit qu'il ne pourra jamais aller plus loin. Et donc, ça doit un peu bloquer le pauvre garçon ce que je peux totalement comprendre. Et à contrario, UV Ball, on a dû tellement lui dire que son premier film c'était de la merde et il s'est tellement persuadé que non, c'était un chef dœuvre c'était extraordinaire, qu'il ne relèvera jamais la barre plus haut. Parce ben, qu'il est persuadé d'avoir livré un grand film. Un premier film est toujours imparfait. Il faut toujours garder ça en tête. On ne pourra jamais faire d'un premier film quelque chose de totalement maîtrisé. Il y aura toujours des choses à retravailler, mais c'est une promesse. J'aime cette idée qu'un premier film est une promesse, Quelque chose qu'un auteur nous fait à nous, spectateurs. Une profession de foi. Ceci est ce que je vais vous proposer au cinéma. La prochaine fois, j'essaierai de faire encore mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi surtout quel est votre premier film préféré. Genre un cinéaste, un premier film. Dites-moi ça dans les commentaires et je regarderai ça avec assiduité. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle.